Bonjour les amis, nous sommes le 19 janvier 2023. Donc, je vous montre ici dans cette vidéo comment je prépare ma journée de trading. Donc, nous sommes sur le SP500, donc le, le marché américain. Donc, c'est un marché qu'on peut trader tôt le matin en France et qui devient beaucoup plus actif, bien sûr, l'après-midi à l'ouverture du marché à 15h30 heure française, oui. Donc qu'est-ce qu'on peut regarder ici sur, euh, sur un graphique D'abord je fais une analyse donc, à moyen terme, long, je dirais long terme, moyen terme pour euh, le marché donc ici sur cette plateforme. Donc on est en délit, chaque bougie correspond à un jour et on voit ici qu'on a eu hier une forte journée de baisse. Donc le marché était arrivé à plus de 4000 points ici. Et donc on redescend. Ici on est sur les 3934 donc vous voyez la belle baisse qu'on a eue euh, hier. Donc on peut aller voir sur des unités plus petites donc ici en une, en une heure. Donc on voit que le marché continue de descendre donc on a cassé ici euh, des, des supports vous voyez. Donc le marché continue de descendre et donc a priori, il pourrait encore descendre dans le courant de la journée. Donc j'aurais plutôt tendance à privilégier les trades à la vente. Donc ici on est sur du 15 minutes. Ici donc sur du 5 minutes. Vous voyez un petit peu l'évolution des choses. Donc qu'est-ce que je fais après avoir analysé donc ces graphiques si je vais me positionner à la vente, j'ai également donc des bougies en une minute. Donc en général je regarde cela donc pour les bougies en une minute en ayant mis donc sur les bougies l'indicateur Ekenashi. Donc c'est un indicateur euh, qui vous indique mieux les changements de tendance que ne font les bougies euh, traditionnelles. Donc si je mets les bougies traditionnelles vous voyez, ça part dans un sens, ça part dans l'autre, c'est moins évident donc moi j'utilise les bougies Ekenashi. Donc je suis ici sur la plateforme Tradovate. vous savez que c'est une plateforme que j'affectionne particulièrement surtout parce que c'est également un broker américain donc très fiable et euh, il a surtout le gros avantage que je cherchais d'avoir euh, l'indicateur market profile. Donc le market profile qui se présente comme ceci. Donc j'ai déjà fait des vidéos sur ce sujet. Donc Market Profile qui est vraiment un outil qui je pense est devenu indispensable en 2023. Donc si vous voulez trader les futurs et eh bien je vous conseille euh, la plateforme Tradovate. Bon je ne gagne rien en faisant la promotion de cette euh, plateforme mais euh, pour moi c'est ce qu'il y a de mieux pour euh, des traders euh, débutants. Et même professionnel, donc c'est vraiment une plateforme très facile à utiliser si vous cherchez donc le market profile. Alors, cette plateforme, donc, puisque je trade le SP500, donc le SP500 est toujours en 30 minutes, donc vous voyez ici comment je le configure. Donc 8h30-21h donc ça ce sont les, les horaires ici à Tenerife donc en France c'est 9h30-22h et je mets également un profil pour la nuit donc de 21h à 8h30. Donc en grisé le profil de la nuit et on l'a ici donc pour cette nuit et ensuite ce matin on voit que le marché a ouvert donc ici, vous voyez la lettre A ici, vous voyez et il a continué de descendre donc il ouvre sous le plus bas de la veille donc j'aurais tendance à privilégier encore des trades à la vente donc pour le courant de la journée. Donc c'est une prévision mais bien sûr on analyse ce qui se passe en cours de journée, je ne vais pas me précipiter pour cela, on va voir ce qui va se passer d'autant plus que le matin le marché est assez lent donc Qu'est-ce que je regarde après si je veux commencer à prendre des trades Eh bien j'ai une configuration ici comme vous voyez, encore toujours avec euh, Tradovate, où j'ai le carnet d'ordre, le footprint et j'ai les bougies donc en une minute. Donc qu'est-ce que ça me permet de voir eh bien, vous voyez le marché est ouvert mais il est assez lent. Donc sur la partie gauche ici on voit le nombre de contrats qui sont, passés, donc, qui sont proposés à l'achat et le nombre de contrats proposés à la vente pour le prix ici qui évolue qui est à 3932. Vous voyez et je vois l'équivalent ici des contrats qui sont réellement passés sur ceci. Donc le gros avantage de, de regarder également le carnet d'ordre et le footprint en plus bien sûr du market profile, c'est qu'on a une vision de ce qui se passe réellement à l'intérieur des bougies. Parce que dans une bougie vous ne pouvez pas savoir combien de contrats à la vente se préparent à ce prix-là. Donc vous ne savez pas si le marché s'épuise à la vente, vous voyez ici que, à ce prix-là ben, il y a beaucoup moins de contrats qui sont passés et vous voyez que ici tout ce qui est rouge ce sont les contrats donc, qui vont pousser le marché vers le haut et vers la gauche, donc envers les contrats qui vont pousser le marché vers le bas, c'est l'inverse de ce qu'on a ici sur le carnet d'ordre. Donc, par exemple ici, vous voyez sur le carnet d'ordre qu'on a 100 contrats qui sont mis à l'achat. Donc, probablement que si le marché descend là, et eh bien il va être repoussé par cela. Mais bien sûr, ça va dépendre de ce qui se passe de ce côté-là. Si à la vente, il y a plus de vendeurs qui vient de se positionner eh ben on va le voir ici sur le carnet d'ordre. Ici on voit quand même qu'il y a une poussée assez forte à l'achat alors que de l'autre côté et eh bien on a des montants moins élevés donc à ce niveau-là donc il y a moins de, de vendeurs pour pousser le marché par ici donc à la baisse. Donc on observe cela et c'est ce qui nous permet donc de prendre des trades efficaces aussi bien à l'achat qu'à la vente. Donc on ne va pas se dire le marché descend, je me précipite à la vente, non on va analyser ce qui se passe sur le carnet d'ordre et voir combien euh, d'acheteurs il y a, s'il y a vraiment beaucoup d'acheteurs ici à gauche sur le carnet d'ordre ou s'il y a beaucoup de vendeurs ici à droite sur, sur le carnet d'ordre également. Et c'est en fonction de ça qu'on va pouvoir se positionner soit à l'achat, soit à la vente et qu'on va faire des résultats bien sûr euh, très efficaces en scalping. Donc vous voyez un petit peu le, le principe de ce que vous pouvez utiliser avec cette plateforme-là, avec le Market Profile qui encore une fois est un outil totalement extraordinaire qui vous permet donc de prévoir ce qui va se passer dans la journée. Donc ma prévision pour aujourd'hui, on verra si elle, si elle se réalise, c'est que le marché va encore descendre plus bas et qu'on euh, va privilégier les trades à la vente. Mais toujours en surveillant ici ce qui se passe sur le carnet d'ordre, sur le footprint et bien sûr également à plus court terme sur le 1 sur le minute ici avec euh, l'indicateur Ekenashi qui nous montre très, très bien quand il y a un retournement de tendance. Donc on va observer cela et lorsqu'on veut passer un trait, et bien à ce moment-là donc on va choisir d'acheter ou de vendre le marché. Donc par exemple je vous montre ici si je voulais prendre un trade à la vente et eh bien je clique ici, Voyez? Order automatiquement il me met un stop loss et un take profit parce que j'ai choisi ici donc stop loss take profit. On est ici sur le mini SP500 donc on voit directement chaque point est divisé en quatre ticks. Donc, vous voyez, un tick ici représente 12,50$. Vous voyez donc que ça peut aller très très vite. Donc, vous voyez ici apparaît donc le positionnement. Et donc, tous les contrats, il y a une, une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Et si vous êtes positionné dans le bon dans le bon sens, eh bien, vous gagnez rapidement de l'argent sur le mini SP500 comme ça. Vous voyez, vous pouvez quitter le marché. Order voilà. field j'ai quitté et j'ai gagné 12,50$ sur ce trade. Donc vous voyez que ça va très très vite, c'est très facile à utiliser et ça vous permet de faire des journées avec des beaux gains en très peu de temps, pas besoin de trader pendant des heures pour gagner quelques centaines d'euros voire même quelques milliers d'euros. Donc lorsque le marché est ouvert l'après-midi, donc avec le marché américain et eh bien je peux vous dire que ça va très très vite. Lorsque vous prenez une position donc euh, moi je vous conseille de toujours mettre donc Stop Loss et Take Profit. Donc le Stop Loss étant ici, vous voyez ici on est à 75 dollars donc 75 dollars de gain ici. Vous pouvez donc redescendre votre Stop Loss, protéger ainsi votre position, vous voyez ici vous pouvez le mettre à zéro par exemple et vous pouvez également reculer votre take profit au fur et à mesure que le marché évolue et ainsi descendre tout en protégeant vos positions. Donc vous redescendez votre stop loss, vous redescendez votre take profit et ainsi vous continuez à trader en toute sécurité en observant ce qui se passe sur le carnet d'ordre, sur le, donc les bougies ici et également bien sûr le market profile qui nous indique tel qu'on est là dans cette configuration-là qu'il y a de fortes chances qu'il continue de descendre. Donc vous voyez les outils qu'on peut utiliser de manière très efficace donc sur le, le, marché, donc le marché américain ici, qui est ouvert de nombreuses heures, donc quasiment 23 heures sur 24 tous les jours. Donc vous pouvez trader ce marché de manière très efficace, soit sur le micro SP500, soit sur le mini SP500. Donc qui représente ici quand même 12,50$ du tic, vous voyez donc les gains sont très rapides et avec ces outils-là le market profile et eh bien ça nous donne une très grosse probabilité de gain si vous maîtrisez bien tous ces outils-là. Voilà j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, à partager la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. J'espère vous retrouver très prochainement, soit dans une de mes vidéos, soit dans un de mes webinaires. Donc vous verrez sous la vidéo, il y a un webinaire qui est prévu prochainement. N'hésitez pas à vous inscrire. À très bientôt Si vous voulez participer à mon prochain webinaire offert, allez vite dans la description de cette vidéo. Attention les places sont limitées. Inscrivez-vous, vous recevrez la date et le sujet du prochain webinaire. À bientôt